Chez toi, Libouillet. Allez, je ai tout. Qui non euh... Qui non moi c'est brisé Oh Où est-ce c'est écrasé, brisé T'as t'as l'air, t'as l'air, t'as l'air, t'as Qu'est-ce que c'est que ça avec quoi craser briser là. Craser briser. Non, <laughs> <Hey>! <laughs> Attention. Nous ne pouvons pas encore encore, nous ne encore. Touch Libre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tiens. Allez, allez, allez. Pas de bois pas de mambo. C'est fini. Devoi et son dos. Ah ah ah. Eh viens prendre lui là, viens prendre lui là, ceci, viens prendre lui. Viens prendre lui lui. A des soufflets. Ou trois y passer en l'église. Paro que y a toute fidèle ça, enique montique en lien ça boit qu'on a mambou. J'abats mon géo. Ou passons l'église oui. Vous avez tout fidèle à vous pour une alliance avec Ougan, avec Mambo, et où est une qui vous révèle. Eh, le brisé, levez. Levez, levez, levez, levez, levez, levez, levez, levez, levez, Est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui au père du bataille dans la vie de demoiselles-là ah! Nous sommes plusieurs, nous sommes 21 nations. Qu'est-ce ça dit? Nous sommes plusieurs, nous sommes 21 nations. Nous sommes plusieurs, nous sommes 21 nations. Vous voulez le cerveau? Qui sont à Bali? Qui sont à Bali? Alors l'offrir le bac pour marier A le bac déjà pour marier Avel A bac de Jean C'est monsieur qui est Messieurs, ça oh. qui Moi-même A mm. vous ma fait service moi. Oh bah. Monsieur ça t'a l'attaque, qui ça le faut? A ah, monsieur avec boire, est vous, je suis bien, je je suis venu, le suis venu, je suis venu, je suis de je le sang de Jésus Qui est-ce qui est montait là qu'on y a? Au ciel La ciel La ciel, -ciel. -ciel. -ciel qui mission encore ça. Mes amis, qu'est-ce hein? nos jab sur la terre. servir Pour servir la je que est vrai que c'est vrai? Hein? Oui. tu as Non. que tu as dit C'est pas pour Ou non, pas moi pour tu as menti Non, tu ne va pas à Ou pas à oui. Mais et moi, pour qui est-ce que je vais oh, C'est monsieur ça. Où est même que La cancelle qui est comme ça quand il y a au nom de Jésus qui dit dans ça, d'aller. Oui. La cancelle qui est comme ça. Qui ça l'a dit, monsieur, les bas ou bien Les bas, levez, levez, levez Le bas, depuis qu'il en a encore ça? Depuis qu'il y a encore ça, Léba? Combien d'autres, bas? Pour 19 octobre 2019, oh, on a encore ça depuis 19 octobre 2019. Attention. Nous faisons planifié pour le servir, Mabo. Maman, c'est. Il Yo... diable, c'est valbou... Mabo. Et hey, les bacognas, comme ça. Au nom de jésus dans n'en a pas sautons dans comme le ça, les bas Mais c'est dans le 21 ans, c'est un bac de mon Levez-moi, les connia Levez-moi, tout le monde qui saute. 21 ans, c'est aujourd'hui nous ce qu'on nous fait Monsieur est-ce que nous, est nous, est nous a un instrument au point? Il y a des gens qui sont là, Qui doit libérer rapidement Il y a des gens qui sont monsieur. Il Il y a des Faul libéré. Ha! Ça lâche Crier du feu